Seule ta voix, Seigneur, rien que ta voix, tu es le poté, je suis l'argile, façonne-moi pas ta J'attends Fais mes soumis Seul t'abassé Et gne 39. Psaume chapitre 39, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 39, Je disais, je veillerai sur mes voix, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. « Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur m'est consumé. Et la parole est venue sur ma langue, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici tu as donné à mes jours la largeur de la main, et à ma vie comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer En toi est mon espérance. Amen. Amen. Ami de Jésus, oh quelle joie pour un ignoble comme moi. Père céleste, notre Dieu, pour ce que tu es pour nous. Et merci pour la consolation que tu nous apportes, mon bénémoine Père Saint, pour aussi la paix et l'assurance, mon roi, la sécurité que tu nous assures certainement, Père. Louange et honneur à toi encore, mon bénémoine Père oh Dieu, pour le souffle de vie que tu nous as accordé de pouvoir avoir encore en ce jour. Et en ce temps, nos cœurs sont apaisés, mon bien-aimé Père oh Dieu, consolés et fortifiés par toi. Soutenu par ta main puissante et glorieuse encore aujourd'hui mon Père Oh, tu l'as dit, éternel notre Seigneur et notre Dieu, toi qui t'es manifesté encore dans ces temps pour notre notre bien, mon mon Père oh Dieu, que tu as fait la promesse d'être avec nous, pas Tu puissant, tous les jours jusqu'à vraiment à la fin des temps, mon sauveur. Merci pour ta compassion, merci encore pour ton amour, merci encore pour la lumière que tu continues à pouvoir encore faire éclairer encore davantage, mon roi. Parce que par ta lumière, nous voyons aussi la lumière, mon mon Père Dieu. Oh Dieu, par ta puissance, nous sommes plus puissants, mon mon Père. Oh, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ton soutien. Merci encore pour tes compassions à notre endroit Père Saint. Le 11 est honoratoire pour les chants des cantiques qui ont été chantés Père, ben, combien nos cœurs ont été vraiment touchés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu bénis chaque frère et chaque soeur qui est passé ici pour chanter les chants de gloire pour ton nom, mon bien-aimé Père oh Dieu, tu as vraiment consolé nos cœurs apaisé aussi nos âmes, mon bien-aimé Père oh Dieu Oh, tu es vraiment merveilleux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous te sommes reconnaissants Père nous nous réjouissons de ta grande bonté à, à notre endroit et tes compassions à notre endroit Seigneur pour la liberté que tu nous a aussi accordé mon me Seigneur d'être un peuple que toi tu conduis que tu éclaires et que tu aussi tu instruis et tu nourris aussi par ta parole mon mon Père nous voulons être fidèles mon bébé, Père d'Ubisoft et te suivre encore davantage et marcher avec toi comme les brebis suivent les bergers mon mon Père merci béni notre précieux frère que tu as conduit encore ce soir que tu as roi ouais, merci encore pour tout ce que tu fais Seigneur pour les enfants qui sont pressés Père et qui ont chanté des chants un cantique qui a touché encore nos cœurs pour nos frères qui ont chanté aussi Père sans Dieu Oh Dieu, ce soir, nous te remercions pour notre soeur Dorine aussi pas Dieu, pour chaque frère et chaque sœur qui est passé en cet endroit, et aussi pour les chants que nous avons chanté pour toi. Merci pour ta bonté, ton amour, merci pour le psaume, merci aussi pour ta présence, car nous t'avons aussi prié en pensant à tous nos frères et sœurs partout où ils sont encore aujourd'hui, à ceux qui sont aussi en connexion, sur les îles, partout dans chaque endroit où ils sont, Seigneur, que tu attires encore davantage. Oh Dieu, sois avec nous encore ce soir, car nous t'avons aussi prié, au nom de Seigneur jésus Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il soit vraiment béni et qu'il bénisse vraiment nos frères et sœurs qui ont chanté aussi. Et ce soir, les cantiques aussi qui ont touché nos cœurs. Nous aimons nous aimons cela. Nous aimons avoir le Seigneur Jésus. Plus que toute autre chose, effectivement, dans ce monde où nous sommes. Qu'il bénisse aussi les enfants. Combien c'est merveilleux de pouvoir voir la joie, la grâce et les dons que Dieu donne aussi surtout aussi la manière dont il nous conduit à pouvoir lui exprimer aussi en retour cet amour qu'il a manifesté à, à notre endroit. Oui, il, il, il, il n’y a pas de plus nom que nous pouvons avoir sur cette terre comme j'aimerais bien que ah, si cela était possible, mais le temps est toujours aussi court effectivement aussi je ne sais pas qui ont chanté cela les frères qui ont chanté puis les, la chorale des enfants aussi, c'est la manière dont les choses ont été. Aussi qu'on dit aujourd'hui, et je remercie Dieu pour notre sœur Bruno aussi, chaque frère et chaque sœur. C'est merveilleux si on pouvait encore recommencer avec tous. Et ça serait merveilleux, vous savez, c'est toujours très touchant. Ah, quand on chante cela, c'est la joie du cœur, c'est le bonheur de notre âme. Je sais pas ce qui fait votre joie aujourd'hui, je n'en sais rien, mais j'aime bien la voir lui. Que tous les trésors de la terre, et que tout être de roi, je ne sais pas, mais il est bon notre Dieu. Et nous sommes heureux de pouvoir réellement la voir comme maître. C'est comme... un privilège de pouvoir. C'est pour ça que cet homme de Dieu, je crois que c'est David qui, oui c'est pas, c'était lui effectivement qui, qui s'est en disant mais qu'est-ce que c'est que l'homme Pour que tu te souviennes de lui et les fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et c'est vrai lorsque nous pouvons aussi et contempler la grandeur de ces dieux et les merveilles qu'il n'a cessé de pouvoir aussi déployer sous nos yeux. Et quand on peut se regarder, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a tellement de bon sur nous et en nous aussi Il n'y a rien de bon, mais c'est simplement la grâce et, et l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous sommes toujours conduits à être, vous savez... Pousser dans le sens de pouvoir avoir cette reconnaissance qui t'amène toi aussi à pouvoir avoir cette, cette miséricorde, aussi cette compassion et cible, cette humilité au-dedans de toi quand tu poses tes regards aussi sur les autres. Je prie que Dieu nous aide. Afin que nous puissions avoir un regard tout à fait différent, pas le regard que Satan veut que nous puissions avoir, mais le regard que le Seigneur veut absolument nous donner quand nous posons sur notre frère, notre sœur, parce que nous, nous avons eu tous trouvé grâce aux yeux du Seigneur pour que nous puissions pas aller dans l'enfer, mais que nous puissions vivre pour l'éternité. Et c'est pour cela que nous soupirons à ce que aussi tous les autres aussi puissent aussi trouver grâce aux yeux. Quand nous voyons aussi les gens dans les situations difficiles, et les gens qui sont malades, nous avons les cœurs qui sont touchés aussi. Et pendant que j'étais assis là, j'ai pensé, je disais, je priais, j'ai dis, Seigneur, donne-moi la grâce si tu le veux que je prie aussi pour les malades. Comme nous le faisions dimanche, nous tenons là et le Seigneur descendait et on priait. C'est vrai, je prie que Dieu donne la force. Et c'est sur mon cœur, je crois que j'en avais parlé, mais c'est sur mon cœur, effectivement, pour avoir le temps, effectivement pour que nous prions pour tout un chacun, afin que le Seigneur puisse avoir, effectivement, aussi les déçus sur chaque cœur et chaque âme, pour que nous revenions, effectivement, dans les choses du Seigneur, comme notre Dieu le veut aussi. Nous avons toujours cette, cette, cette, cette joie quand nous pouvons nous retrouver. Et nous désirons vraiment prendre encore plus de temps pour pouvoir réellement aussi le célébrer et l'adorer. Mais saisissons souvent l'occasion qu'il nous donne, même si c'est un peu de temps. Mais nous voulons mettre ce temps aussi à profit pour notre Dieu. De tout notre cœur, nous voulons le servir, nous voulons lui donner effectivement la place qu'il qu lui est due. Vous savez, l'apôtre Paul l'a dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir et qui nous est réservé. Et cela aussi, nous pouvons voir combien il est dit aussi plus loin que la, la, la nature entière est soupire après la manifestation de, de Fils de Dieu. Nous comprenons effectivement aussi euh, le poids que nous avons pour que nous puissions comprendre effectivement euh, ces dons pour lesquels le Seigneur nous a placés dans cet âge ici. C'est un, une responsabilité que nous avons parce que ceux qui nous ont précédés ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous et que nous, nous avons aussi une part assez importante. C'est pour ça que on ne doit pas reprendre les choses de Dieu que Dieu nous donne à la légère. Ces choses sont nécessaires pour nous, pour nous permettre effectivement à pouvoir atteindre réellement la position que Dieu nous a donnée pour que tous ceux qui aussi sont dans cette attente, effectivement, parce que c'est cette génération, effectivement, sur laquelle aussi Dieu a aussi le regard et avec lequel effectivement, il va accomplir, effectivement, des choses grandioses. Cette génération, c'est nous qui sommes dans cette génération, c'est nous qui sommes effectivement dans cette période en réalité de ce qu'on appelle l'âge de la odyssée dans lequel effectivement les promesses de Dieu qu'il a eu à pouvoir faire effectivement au travers des âges qui sont passés, effectivement, et ça, doivent s'accomplir effectivement. C'est là que toute la concentration de ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer va réellement aussi se passer ici. C'est pour ça qu'il est parlé effectivement de l'enlèvement hein, à l'âge de la Odyssée, qui est donc l'âge où Dieu achève effectivement. Parce que c'est vraiment l'achèvement où Dieu acheva le septième jour, son ouvrage, effectivement. C'est pour ça que nous, nous devons, tout en étant dans ce monde comme n'en n'étant pas dans ce monde, usant de ce monde comme nous n'usons pas de ce monde, effectivement, parce que nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur, notre Sauveur, l'a dit dans sa prière, ils ne sont pas du monde. Mais ils ne sont pas du monde, mais préservent-les du mal. C'est dans cet état d'esprit, effectivement, que chaque jour, chacun de nous doit arriver à pouvoir s'être animé en sachant que ce monde n'est pas sa place. C'est pour ça que nous ne sommes pas appelés à pouvoir nous battre pour le monde, nous battre pour les choses de ce monde. C'est pas c'est pas cela que Dieu nous a réellement aussi appelés. Dieu nous a appelés pour pouvoir combattre pour la foi, la foi, donc, c'est-à-dire l'évangile, qui a été transmise une fois pour toutes, au sein. Et c'est cela que nous devons combattre, effectivement, et enfin que nous puissions garder fermement ce que Dieu nous a réellement donné. N'oubliez jamais cela. Ne combattez pas pour les choses inutiles sur la terre. Vous avez un travail, c'est de combattre pour que la foi soit toujours affirmée en vous. Et c'est cela la chose, effectivement. Si nous voulons faire la manifestation, c'est la manifestation pour la foi. Amen. Pas pour les casseroles, pas pour que ce soit, mais pour la foi. C'est vrai, frère. Nous, nous, nous devons comprendre qu'on ne doit pas participer aux choses de ce monde. Étant dans ce monde, mais sachant jusqu'où nous pouvons aller. Et même si on, si on doit s'engager dans des choses, effectivement, mais on doit savoir jusqu'où on va aller. C'est-à-dire que, les ont de ce monde, on me demande de pouvoir faire ça, je fais ça pour le monde, mais je ne vais pas au-delà. Ce qui m'importe au moins, c'est ce que je dois faire dans ce monde ce que mon Seigneur me demande, ce que mon Dieu me demande. C'est très touchant de pouvoir voir combien ces hommes de Dieu, et surtout cet homme du nom de Paul, pouvaient insister sur les, les choses qui sont nécessaires et aux, aux croyants, en fait. Le croyant, effectivement, c'est nous qui avons cru, effectivement, le Seigneur, et que nous l'avons reconnu, effectivement, qu'il est notre Seigneur. Et nous l'avons pas cru, effectivement, parce que nous voulons fuir quelque chose, mais c'est parce que nous avons réalisé qu'il est pour nous, en fait. Même bien que dès le départ, quand on nous a parlé, on a eu peur, effectivement, à dire, mais Seigneur, je ne suis pas... Et c'était aussi bien, mais après, on a compris que ce n'était pas pour que je puisse faire, mais c'est parce qu'il est mon Dieu. Mais c'est pour ça que je veux le servir. Donc je le sers parce que c'est légitime. Et que cela est conforme, effectivement, à, à la volonté de notre Dieu. Parce que je pense que dans le livre de Matthieu, nous allons lire dans des mais dans, dans le livre de Matthieu, effectivement, je quelque part, je pense qu'il dit une chose, Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit, mais tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur parce que, nous, nous avons compris, donc, c'est, c'est par la grâce de nous, nous avons compris quelle est donc, effectivement, la pensée de Dieu, si les le désirs de Dieu à, à notre endroit. Et il dit, mais tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, n'atterrons pas tous dans le royaume des dieux et comme vous le savez comme l'Écriture dit nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas euh, le Saint Esprit là nous comprenons qu'effectivement que il y a quelque chose qui doit se passer parce que s'il dit tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur donc tout le monde dit Seigneur Seigneur puis là on dit mais nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint Esprit donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit passé en moi que je ne vois pas effectivement comme quelqu'un qui bon pour un besoin mais qui qui soit important pour moi Jésus est mon Seigneur Jésus Jésus mon Dieu, Jésus mon roi, Jésus mon... maître. C'est-à-dire qu'il est pour toi tout cela en fait pour que la marche soit vraiment une marche parfaite. Je le connais, il me connaît, je sais ce qu'il veut de moi, effectivement, parce qu'il il, n'est pas hein, quelqu'un qui, qui, qui, qui manifeste la terreur à l'endroit des gens. Non, en fait, c'est un, un homme de douleur habitué à la souffrance et qui aime, effectivement, même ceux qui ne l'aiment pas. Donc, je comprends, effectivement, ce qu'il Non, nous comprenons qu'il insista effectivement, en disant que je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé. Et là, nous comprenons, que qu il y a une... Insistance, quand l'insistance y est-ce que le Saint-Esprit insiste sur ces choses qui sont nécessaires. Dans 2 Timothée au chapitre 4, nous pouvons lire à partir du verset 1, on nous dit Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche donc la parole, insiste en toute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 Nous voulons te dire merci notre Père et nous voulons glorifier ton Seigneur encore ce soir pour ce que tu es pour nous et pour les privilèges que nous avons, Père. Nous pensons à à tout ce que toi, tu as toujours fait, ce que tu fais toujours, mon bien-aimé Père Saint, et jusqu'à ce jour, tu ne cesses de pouvoir prendre soin de chacun de nous et de pouvoir aussi nous prodiguer tes conseils à toi, mon bien-aimé Père Dieu. Pardonne-nous, Père oh Dieu, parce que nous avons beaucoup de faiblesses, mon bien-aimé Père Dieu. Nous t'implorons la grâce encore, ce soir, de pouvoir réellement nous aider à ce que nous puissions être repositionnés encore davantage, afin de pouvoir réellement nous accrocher à ce que toi tu dis, mon bien-aimé Père Saint. Béni soit ton Saint-Nom pour ton amour et ta bonté, père pardonne Oh Dieu, puisse encore inspirer et donner encore la grâce, nous puissions encore nous t'avoir. Nous avons besoin de toi encore. Ce peuple a besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. Que tu donnes encore ce soir. Car je t'ai ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà que c'est c'est le même qui a eu à pouvoir s'exprimer dans les sein des Écritures lorsque nous, nous l'avons cité tout à l'heure effectivement dans le livre de Corinthiens où, où il parle effectivement en rapport avec ce que il a eu à pouvoir trouver grâce aux yeux du Seigneur pour que il puisse recevoir ce qui ce que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir réellement donner et considérer effectivement important pour que cela puisse arriver à pouvoir amener ce peuple et les garder effectivement aussi dans dans la dans la voie de la marche. Mais hein, cette 15, nous l'avons cité tout à l'heure. Il dit ceci. Nous pouvons le redire encore un peu. Et vous le connaissez. Je vais quand même le, le redire effectivement aussi. au chapitre 15, de verset 1. Il dit je, je, je vous rappelle donc, frère, que l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez « Et par lesquels vous êtes donc sauvés, pour autant que vous le reteniez tel que je voulais donc annoncer, autrement vous aurez cru en vain. » Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon donc les Écritures. Et il a été enseveli il est ressuscité le troisième jour, selon donc le, les Écritures. Donc effectivement, il, il insiste sur un point qui est aussi important, c'est c'est en rapport avec l'Évangile. L'Évangile, nous l'avons eu à pouvoir entendre, mais c'est important que nous saisissons cela. Et en rapport avec l'Évangile, effectivement, c'est nécessaire. Et c'est pour ça aussi que même quand il le dit dans Galates nous l'avons souvent eu à pouvoir se référer. Il s'y accroche et il insiste sur ce points en disant que je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Ce qui veut dire que mon frère et ma soeur, c'est quand même important de pouvoir réaliser que là, comme il a dit dans 2 Timothée, il dit mais il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. La Sainte Doctrine. Ils auront la démaginaison de pouvoir entendre des choses agréables. Ils se donneront l'oreille de la vérité. ce se donneront donc des prédicateurs, des docteurs selon leurs propres désir effectivement. Ainsi donc, c'était en fait là, le Seigneur, par son serviteur, annoncé d'avance. Les choses qui allaient réellement prendre place, effectivement, dans les temps à venir, en réalité. Et pour quelles raisons, effectivement, les choses ont été annoncées ainsi. C'est que pour que le peuple de Dieu puisse être attentif et prendre conscience, en réalité, de ce qui est important pour eux, de ce qui peut le maintenir, effectivement, dans une position telle qu'il puisse arriver à atteindre l'objectif pour lequel Dieu les a appelés. Mon frère et ma sœur, si nous ne tenons pas à cela, c'est sûr et certain, on peut prétendre dans beaucoup de choses, mais en réalité, on n'arrivera absolument à rien. Il faut que nous soyons certains, effectivement, de ce que Dieu a voulu que nous puissions avoir. Parce que les hommes, parce que certainement, il, il a dit bien, il donnera une foule de docteurs. Il y en a de beaucoup, effectivement, qui peuvent exprimer ce que Dieu a eu à pouvoir dire. Mais en fait, ils n'ont pas ce que Dieu a eu à pouvoir réellement dire, en fait, pour donner, effectivement, au peuple. Alors regardez très bien, et cela c'est tout à fait, vous savez, j'étais, je crois que c'était cette semaine ou hier ou aujourd'hui, effectivement, je pensais, je ne sais pas si je parlais avec qui, effectivement. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est quand même fort. Nous avons un adversaire, mais vraiment, il est très malin, il est très rusé, il est vraiment démoniaque. Avez-vous observé, frères et sœurs, un de vos propres yeux, effectivement, aussi, quand vous pouvez vous asseoir, regardez. Regardez un tout petit peu, frère. Aujourd'hui, par exemple, et quand on peut parler, vous savez, aujourd'hui on, on prend des mesures. Par exemple, bon, je donne un exemple pour, il y a des situations qu'on a, qu'on connaît ici à cause de, de ce corona. Effectivement, ben, les restaurants sont fermés, et voilà, les, les magasins sont fermés. Alors, les, les restaurateurs, ils font la marche. Ils font la marche, effectivement, pour dire que non, il faut, ils vont, ils prennent les casseroles, non, ils marchent avec les casseroles, font des bruits, ils disent, il faut que vous ouvrez les restaurants pour nos casseroles. On doit avoir les restaurants, les gens, ça doit s'ouvrir effectivement. Le coiffeur, la même chose. Eh bien, les vendeurs de vêtements, ont la même chose, c'est-à-dire que chacun, il, il va de sa voie, il bat ses vêtements pour dire effectivement qu il nous faut il faut que le magasin soit ouvert. Non, parce que c'est leur gagne pain Ils trouvent que si mon magasin n'est pas ouvert, effectivement, ben, comment je vais payer ma facture C'est vrai. Si les restaurants n'ont pas ouvert, effectivement, il y en a qui se suicident, suicide, effectivement, pour de ça. Donc, ils il, il, il se battent, ils il font entendre leur voix au niveau de, de, de, de, des autorités, effectivement, pour que les autorités comprennent que non, là, ces gens, on ne peut pas laisser comme ça, on doit faire quelque chose. Que... Mais là, je pose la question, effectivement. C'est vrai que nous avons entendu qu'il y a un moment, une petite marche, effectivement, des, des, des, des, des religions qui sont au parti. En fait, je me suis posé la, la question, ça m'a dit. Donc, les restaurateurs marchent pour le restaurant. Est-ce que vous comprenez donc, euh, que ce soit le coiffeur pour le salon de coiffure. Bon, maintenant, je me pose la question de savoir, quand les gens vont marcher pour, pour l'église, ils et, et vont marcher pour quoi Le restaurant, c'est pour la nourriture. On ouvre pour le restaurant parce que tout restaurateur, qu'est-ce qu'il fait Il va exceller dans quoi Dans la nourriture. Donc, il veut donner une bonne nourriture, évidemment. C'est ça, les restaurateurs. Mais ceux qui vendent aussi, ils veulent vendre leurs biens. La... Si maintenant, on doit aller faire la marche pour que le gouvernement comprenne qu'effectivement, on va faire la marche pour pour, quoi pour pour les églises. Non, non, seulement, vous allez comprendre pourquoi je pose pour la question. -dire qu on se mettra, les gens se mettront en chemin d'un mais on doit marcher pour, pour l'église. Et qu'est-ce qu'on demande pour l'église Qu'est-ce qu'on va demander au gouvernement pour les églises on va demander, oh, monsieur les ministres, nous voulons qu'on ouvre les églises. C'est ce qu'on va demander. Parce que bon, vous nous avez demandé 15, 15 nous nous souffrons pas avec 15 personnes, je ne sais pas voir, c'est difficile, mais on veut ouvrir pour qu'il y ait beaucoup de monde. Mais maintenant, on va ouvrir les églises, on va se poser la main, on va pourquoi faire avec les beaucoup de monde que vous voulez Je donne un exemple, moi. Parce que on doit savoir ce que nous demandons, qu'est-ce que nous voulons. Vous comprenez pas mal, hein Okay. Au moins, désir dire ce qu'on nous donne la possibilité d'avoir moins de 200, 400, 500 personnes. C'est ce que je prie pour cela, que Dieu nous aide à ce qu'ils ouvrent. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que 15, c'est très peu. Ah oui, 15, 15 personnes. Non. Les gens souffrent, à voir. ils vont aller écouter la parole de l'Église. Mais les problèmes, c'est que vous, vous, vous comprenez. Alors, quand, quand ces personnes vont c'est quelle église qui va marcher, c'est quelle église qu'on va demander d'ouvrir Est-ce que vous se comprenez là où je vais arriver quelle est l'église pour laquelle on va marcher, effectivement Parce que tout le monde va marcher. Vous allez les, les, les juifs, vous allez les, les, les, les, les islams, les mosqués, et ce qu'on appelle les catholiques, effectivement. En fait, que, quelle est l'église qu'on va marcher pour pouvoir demander l'ouverture de cela Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, regardez une chose très. Et quand on voit un peu plus loin, on voit que quand le gouvernement regarde l'église, qu'est-ce qu'est l'église qu'il voit parce que nous sommes dans, dans l'Europe. L'Europe, c'est pas islam, islamique, hein? c'est euh, européen, c'est chrétien. Donc ce qu'on voit comme qu Église chrétienne, effectivement, qui a rapport avec Dieu, c'est l'Église catholique. Donc partout où vous allez, effectivement. Que ce soit dans les pays musulmans, à partir du final, on reconnaît que les seuls chrétiens sont des catholiques. Et tout le gouvernement du monde. Savent que les chrétiens, ce sont des catholiques. Et il y a euh, simplement <rire> un mouvement des d'évangélistes, effectivement, aux États-Unis, parce qu'on le voit sur les, les réseaux sociaux avec tout ça, effectivement, de cette manière, on va voir qu'ils sont là. Mais, mais quand il s'agit, effectivement, de pouvoir reconnaître mondialement, parlant, parce que, pour quelle raison là-bas Écoutez, s'il vous plaît, c'est important, frère, ça. Qu'est-ce qui se passe, effectivement ben, On reconnaît une autorité suprême qui est représenté, qui représente presque toutes les églises entières, si vous voulez. Eh ben, c'est l'église catholique. Et qui c'est l'église catholique Effectivement, c'est la papauté. Donc, pour quelles raisons d'abord Un, vous savez que le pape, il est donc considéré, parce qu'il a derrière lui quelques milliards de fidèles, le pape est considéré comme aussi un roi sur la terre. Le Vatican est un petit royaume. Vatican, s'il vous plaît, Vatican est un pays dans un pays, un État dans un État. Est-ce que vous comprenez Ça veut dire, si, un État dans un État, un pays dans un pays, il doit avoir un chef. Donc, et le chef de gouvernement de l'État là-bas, qui est le roi, c'est bien celui qu'on appelle le pape, qui a le titre de souverain pontife. Ah ben, vous savez de vérité le souverain pontif, Maximus Pontifex vous savez, ça vient d'où Mais ça vient de César, Augustus. César, oui, c'était le titre de César. Donc, celui qui est, il n'y a plus personne dit de César. C'est cela que ça vient. Ça vient de César, de Rome. L'empereur romain, César, effectivement. Alors, maintenant, ça veut dire que comme... C'est bon, vous le savez. Comme c'est un État dans un État, donc cet État aussi, reconnu comme les chefs de l'État reconnu comme le chef de tous les autres, comme on reconnaît les chefs, le président des États-Unis, les rois de la Belgique. Donc, donc il a le même titre... Parce qu'il y a son royaume. Ah ben oui. Donc si tu as un royaume, toi, tes sujets, Ces sujets, ce sont les catholiques. Donc les chrétiens catholiques, comme vous pouvez effectivement. Donc ce qui veut dire que comme aussi il est chef de l'État, au même titre, s'il vient chez Rachel en Belgique, on va le recevoir avec tous les honneurs, comme si on recevait les présidents des États-Unis, les présidents de la Russie, les présidents de parce qu'il est aussi président de la République. La République de Vatican, je donne comme ça, hein. c'est important que vous compreniez cela. Donc étant donc président, roi aussi, eh ben, il a les honneurs qui lui sont dus de son rang. Et comme si c'est un pays, un pays doit avoir aussi des relations bilatérales, l'une avec l'autre, effectivement. Donc ça veut dire que pour montrer que je suis en bon terme avec un pays, on échange des ambassadeurs. Donc les Vatican a ses ambassadeurs ici et où c'est dans le monde entier. Donc chaque pays qui se Est-ce que vous comprenez Où est-ce qu'on arrive, mon frère Je ne sais pas si vous voyez. Donc chaque pays sur la terre, effectivement, a des représentants, effectivement, qui sont donc de catholiques, donc d'ambassadeurs de catholiques de, de, de, de, de Rome, qui vont là-bas, effectivement, ainsi, c'est effectivement. pour ça que vous voyez que quand il y a un président qui vient au pouvoir, la plupart du temps, il va d'abord embrasser la main du pape et pour qu'il soit établi, effectivement, comme président, effectivement. Dans ce pays. Ça veut dire que la seule croyance... La seule religion que on connaît, et que la peut se référer, c'est vraiment la religion catholique. Et ici, dans notre pays, ici dans le royaume, c'est la religion catholique qu'on considère effectivement comme quoi qui peut donner en fait l'impulsion. Et quand on doit prendre aussi, on consulte effectivement cela. Ça veut dire quoi Effectivement, ça veut dire que les yeux de gens, de tout le monde effectivement sur la terre, ne voit en fait que la foi de, dans les choses de Dieu, que c'est la manière dont l'Église catholique est en train de pouvoir faire. Ce qui veut dire que quand on parle effectivement de la, la, la, la parole de Dieu, ceci et cela, on se réfère toujours à ce que l'Église catholique a donné comme norme. Ce qui veut dire que vous pouvez remarquer, vous allez, vous allez remarquer effectivement que... Toutes les autres églises aujourd'hui que vous pouvez voir, que ce soit tout ce que vous pouvez voir à gauche qui se mettent un peu dans la gauche, de la... frères et sœurs, ils ne peuvent rien faire que de pouvoir simplement s'aligner dans la voie que l'église catholique va donner comme impulsion. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, que si les choses sont ainsi, et que bon, euh, cela et que la manière dont on voit en réalité, euh, on a compris que le diable est arrivé à pouvoir faire un mélange un cocktail, mais frère, que que les gens ont bu, ils ont trouvé que c'est seulement ces cocktails-là qui ne peuvent que marcher pour eux en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas une vision claire et précise, effectivement, de comment Dieu peut faire les choses. Donc qu'est-ce que c'est qu'effectivement que les choses de Dieu C'est pourquoi que le Seigneur dit, mais petit troupeau, c'est toujours un infime. Ne vous laissez pas entraîner, pendant. dire, ah, nos frères et sœurs, Il y a toujours une connexion avec ce que l'Église catholique a déposé. Prenez un exemple, s'il vous plaît. La doctrine de la Trinité aujourd'hui, ça date des années et des centaines d'années. Qu Qu'est-ce qu que les gens n'ont pas prêché Mais, mais jusqu'à aujourd'hui, même dans l'église de jusqu'à jusqu'aujourd'hui, la Trinité est considérée comme étant la norme biblique. Donc toutes ces religions, effectivement, en réalité, ils ont, là, là même dans les églises, effectivement, vous pouvez voir effectivement que les églises, en réalité, marchent dans ces sens-là. Il y a du catholicisme toujours tétant. Parce que les diables, il est tellement rusé, il a fait en sorte que les gens ne puissent pas voir. Ce qui est important pour eux, mais qu'ils aient la religion. Et pour cela, maintenant, il est réussi à faire une religion qu'il lui fallait. Afin que tous les êtres humains puissent y avoir, chacun de vous, un tout petit peu, frères et sœurs, il y a un tout petit peu du catholicisme dedans. C'est sûr et certain. Pourquoi Parce qu'on est passé par là. On a eu à pouvoir boire quelque chose, effectivement, qui a à voir avec le catholicisme. C'est sûr et certain. Pendant un temps, mais Satan il est rusé. Il a forcé les gens à ce qu'ils puissent tous adhérer. L'Europe était comme cela. L'Afrique c'est la même chose aussi, effectivement. C'est après qu'il y a eu quelques mouvements de réveil ainsi, de suite, effectivement. Mais chacun ici, de hein, tout le monde, effectivement, ils ont été vaccinés. C'est sûr. Ah ben oui, monsieur. Eh ben oui. C'est simplement la grâce divine de Dieu, mon frère, ma soeur qui a fait sortir effectivement chacun de nous dans ces endroits-là. Mais regardez, Dieu a fait ce qu'il fallait pour te faire sortir, mais regardez comment cet esprit te suit toujours. D'où vient la division Ça vient pas jamais de Dieu. Non C'est qu'il y a un esprit derrière. Quoi Un esprit de religion. Parce que je suis pas content ici, je peux aller quelque part faire quelque chose. Non Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Que je sois content ou pas, je m'attends à Dieu Vous savez, frères et sœurs, la Bible ne veut pas qu'effectivement qu'ils tourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. C'est là qu'il dit à Timothée, il dit, mais prêche donc la parole. Insiste donc en toute occasion, favorable ou non favorable, reprend, censure, exode. Si vous pouvez voir simplement... Juste le petit tableau que nous avons, effectivement. Satan, peut-être que vous ne voyez pas très bien, Satan, il est vraiment... Alors là, il est équipé. Écoutez bien, s'il vous plaît. Équipé pour cela. Il est équipé pour que la vérité ne puisse pas être reçue, ni crue par les hommes. Il est équipé, oui, messieurs, oui, madame. Il est équipé, effectivement, pour que les hommes... Parce que vous avez entendu, ils tournent vers la vérité, ils se vers les fables. Mais qui sont ceux qui ont inventé les fables Ce sont les catholiques. Ben, L'adoration de Marie, le culte de Marie, ça vient d'où De la Bible Non. Mais, mais les gens croient qu'effectivement que. Je... Et en, plus, en plus, on est quand même des gens qui sont quand même. Ah, je dirais un peu des gens qui sont intelligents, mais je vous salue Marie. Quand même, quand tu répètes, hein, je vous salue Marie, pleine de grâce. Et mais en fait, comment tu peux dire que tu pries alors que c'est une dame Parce que je vous salue Marie. Marie, c'est pas toi, Marie, c'est une femme. Donc l'ange dit, mais je vous salue Marie, mais, mais toi tu n'es pas Marie. Toi, tu es Jean Bosco, par exemple, en alors tu dirais, mais j étais, j étais, j étais, je vous salue Jean Bosco. Parce que est, ça, c'est la prière. Mais toi tu fais, je vous salue Marie. Tu n'es pas Marie. Marie est une femme, effectivement, je vous salue Marie. Bon, ça veut dire, mais je vous salue Marie, gars, mais en fait, mais, mais, ta prière à toi, réfléchis un tout petit peu, tu l'adresses à qui Et qu'est-ce que tu dis même à, Si Marie est en question, bon, pour qu qu ce qu'est-ce que tu nous dis parce que ça, ce n'est pas toi qui lui as dit, c'est l'ange Gabriel qui lui a parlé. Pour, pour, pour, pour, pour un événement bien précis. Mais tu ne vas quand même pas la rendre... Aujourd'hui, tu la rends encore vierge pour que tu puisses lui annoncer la parole. En fait, tu puisses avoir un bébé tout le temps. Non, parce que chaque fois que tu vas, je vous salue Marie. C'est pour dire que je vais t'annoncer pour que tu puisses avoir un bébé. Mais là, j'ai eu ce bébé. Non, mais c'est vrai, frère et soeur. Vous n'êtes pas des âges Gabriel quand même. Réfice, je se dit, mais je ne suis pas un âge Gabriel. Dieu a fait ça une fois, ce n'est pas tous les jours. Que je dois dire à Marie, maintenant je deviens, maintenant il y a un bébé. Non, non, non, non, il y en a déjà eu une fois. C'est fini. Mes frères et sœurs, les gens continuent jusqu'aujourd'hui. aujourd'hui, ce sont les fables. Et ça, Satan s'y a accroché. Mais la grâce que Dieu t'a accordée, toi, s'il vous plaît, frère. Vous ne le voyez pas, frère, c'est l'habitude que vous avez, effectivement. Non, c'est un combat. Satan ne veut pas que tu arrives à la vérité, mon frère. Il te donne la religion. Et c'est ce que vous voulez tout le temps. La religion, je vais, frère et soeur. Avec la religion, tu ne pourras jamais être sauvé, être changé. Ça, c'est ce que Satan donne aux hommes. Dieu ne te donne pas la religion. Non Dieu te donne sa parole. Parce que la parole de Dieu a la puissance de pouvoir te transformer, toi. Parce que ce que Dieu veut que tu puisses connaître, effectivement, eh bien, c'est la vérité. Qu'est-ce que le Seigneur a dit, effectivement Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. <rire> oui, vous ne serez pas disciples, effectivement, de quelqu'un d'autre. Si vous demeurez dans ma parole. L'apôtre Paul l'a insisté en disant, mais pour autant que vous les gardez, que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. C'est sûr et certain, mon frère. Parce que, aussi longtemps, et ça c'est vrai, quand tu reçois quelque chose, que la parole de Dieu qui t'a donné effectivement, et que toi, tu la transformes, ou que tu ajoutes ou tu retranches, frère et sœur, tu ne pourras jamais voir la face de Dieu. Dans Paris, c'est lui qui ajoute ou qui retranche. Ça parle dans la vie sera aussi rétrangée. Les plaques de terre les... de tout seront. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, oui. mais les diables, il est très rusé. Ah oui, parce que, regardez très bien. Le grand problème maintenant pour toi, c'est de pouvoir garder exactement ce que Dieu donne. C'est ça le problème. Mais il connaît l'homme, il te connaît toi. Tu, tu, tu as la joie de voir dire mardi je viens, je chante. Mercredi, je dis je, je, je viens, je glorifie Dieu. La religion ça ça te plaît. La religion ça c'est un problème qui est facile pour toi. Ça résout le problème, qui te. Mais ça ne résout pas les problèmes spirituels. Il te donne la religion. C'est ça mon frère. Tu ne viens pas parce que tu aimes la parole de Dieu, tu viens parce que c'est la religion. C'est quelque chose qui dit, bon, il faut que j'aille parce que je ne vais pas, vous voyez, je suis dans un, dans un mouvement. En fait, tu n'es pas vraiment dédain et convaincu que je vais servir Dieu. Non Parce que cet esprit de religion s'accroche facilement aux gens, parce que vous l'absorvez facilement. Regardez tout autour de vous. Tout ce que vous voyez, effectivement, ce n'est que la religion. Ce ne, ce ne sont pas l'Église, il n'y a qu'une, c'est l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ lui-même. Et c'est cette Église-là, qui, elle, n'est pas une religion, mais elle est l'Église, c'est-à-dire une partie de la parole de Dieu. Et celle-là, elle est différente, parce que quand la parole de Dieu lui est donc annoncée, nous allons le lire tout à l'heure, effectivement, il lui est annoncé effectivement, sa réaction est différente, elle ne forme pas une religion, mon frère. Elle prend part, effectivement, à cela, c'est cela qui marque la différence quand ils ont entendu la parole de Dieu pour la première fois, ils n'ont pas formé une religion. Ils sont devenus des pierres vivantes, participant à la chose effectivement. Ils ont montré que non, on n'a pas une religion. Mais on vit cela. La chose est rentrée à nous. On a... Mais Satan, non. Satan veut que tu puisses avoir une religion, fabriquer quelque chose, une façon de vivre effectivement. Ah non, mon frère. Dieu ne veut pas que tu fabriques quelque chose. Dieu veut que tu sois parti de ce que Dieu fait. C'est vrai, comme il l'a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Et c'est vrai que vous dites aussi qu'il ben, dit ça pour les autres. Mais sondez-vous quand même à ce moment. Fait, nous avons dit tantôt, mais comment est-ce que je peux garder la vérité, c'est ça Parce qu'il dit, mais d'abord, vous allez remarquer une chose que le Seigneur dit dans deux Thessaloniciens, je crois que c'est au chapitre peut-être 3, quelque chose comme ça, je pense que c'est cela. Vous l'avez déjà lui, effectivement. Il dit, mais il dit, pour n'avoir pas eu l'amour, c'est toujours la vérité, hein? Pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. Parce que, qu'est-ce que c'est que la vérité? Vous connaissez ce qu'elle a, la réponse, vous l'avez. Pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, ils ont choisi la religion. Ils ont choisi la forme. Ils ont choisi, effectivement, aussi l'extravagance effectivement. Eh bien, la Bible dit que Dieu le Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Un esprit de quoi Pour quelle raison Pour qu'il mensonge. Alors, le mensonge vient de qui De l'Antichrist. C'est lui qui est contre la parole de Dieu. C'est donc, on, à ce moment-là, on va avaler le mensonge, effectivement. Mais regardez comment Dieu dit une chose. Dans des chapitre 3, et regardez cela au chapitre 2, je ne sais pas si chapitre 2, 2, 3, 4. De, oui, Les de Salitiens, pardon, je pense que c'est cela, oui. Les mm -hmm. Soniciens, chapitre. Chapitre 2, pardon, je pense que c'est cela. Mon frère Jonas, pardon, va un peu dans mon bureau. j'ai devais avoir un essuie, un, un petit un, je crois qu'il est dans mon bureau. S'il y en a. Ah oui, mais ben, attends, attends, attends, attends, je suis mon ami. Merci mon précieux frère. Merci beaucoup. Alors, ici, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il nous dit ceci. Ah, voilà, il dit. Ah ah. ah, ah, ah, ah, ah, ah. Il versait Je vais comme verser verset 9, il dit. Euh, je crois que je vais prendre avec vous les choses qui vont. Voilà. De saint chapitre 2, c'est cela oui. Non, c'est cela, oui. Et nous allons lire avec vous la partie du verset 9. Pardonnez-moi, je dois d'abord... Voilà, c'est cela, oui. Verset 9, il dit... Euh, L'apparition de, de cette Puis se fera donc par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous entendez cela Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est parce qu'ils ont aimé le mensonge. Parce que si vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous aimerez quelque chose d'autre. C'est soit la vérité ou le mensonge. Ah oui, c'est pour ça. Vous ne devez pas jouer aux choses de Dieu. Effectivement, vous devez être conscient parce qu'il s'agit qu'un jour, vous allez partir, vous quitterez cette terre, mon frère et ma soeur. Ça, c'est sans l'ombre d'un doute. Mais maintenant, vous devez savoir effectivement ce que vous faites, ce que vous devez faire avant de vous repartir. Donc, soit on prend la vérité ou soit le mensonge. Mais si vous voulez les mensonges, alors le mensonge, alors prenez-le. Il alors, dit, il dit mais pour qu'ils croient au mensonge, enfin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, hein, mais qui ont pris plaisir à quoi Voilà. Parce qu'ils ont aimé le mensonge. Ils ont aimé, effectivement, toutes les, les fables, tout ce qu'on raconte, effectivement. Noël, quand même, un, un, un, un, un petit bébé dans la crèche. Moi, je me suis toujours posé la question, mon frère et ma soeur. Ça fait presque combien 2000 ans maintenant Mais ce bébé, il n'a jamais grandi Non, mais réfléchissons quand même, même si tout de même, hein, il y a quand même quelque part qu'on est quand même. Il est né, un petit divin enfant. Bon, il est né à un moment. Mais ce divin enfant, il est venu sauveur. Il a grandi, il a prêché la parole de Dieu. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Ce n'est pas toujours un bébé. Et vous voyez, frère. Et les gens aiment ça. Oh, oh, oh. Quand c'est ce moment-là, tout le monde entier, le monde entier dans la joie. Pourquoi Parce que les, les nouveaux bébés, Seigneur mon Dieu, se dit, c'est n'est pas possible, frère. Comment on peut être aveugle à ce point-là tout le monde fait, c'est vrai mon précieux. Je ne sais pas la langue. J'ai dit, c'est quand même, c'est touchant. C'est quand même, ouvre quand même les yeux. Toi, chaque année, ce bébé est toujours là, bébé. Et puis chaque année, quand il arrive là, tout le monde devient joyeux. Vous savez pourquoi et Ils se font, ils achètent des gâteaux, des cadeaux, de ceci, de cela. Il y a des réveillons Mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, et pitié. Mais il continue jusqu'aujourd'hui. aujourd'hui. Et vous savez, quand tu lui dit, mais pourquoi, ah il est né un divin enfant, il est né un divin enfant. enfant. Bon, c'est divin enfant, il est né jusqu'au 25 décembre, après, et puis il retourne à sa vie comme il voulait. Et puis il a oublié un divin enfant. Jusque 24 décembre, il est, dit, oh, il est né le petit enfant. frère Donc tout ce temps-là, messieurs, tu ne connaissais plus divin enfant, tu vivais comme tu voulais, mais au moment où on avait des sangs, 24 décembre, paf, boum. Et puis c'est à ce moment-là que les saints se ressuscitent. Saint-Vincent, Saint-Nicolas, Saint-Cécile, il y en a un qui a contaminé tout le monde avec les virus. Oh, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu, non On l'a appelé Saint-Contaminateur. Oh, vous savez pas dit. Je ne sais pas, il y avait une expression qu'on a dit aujourd'hui. Oui J'ai dit, les gens reçoivent un sang, il est contaminé. Réfléchissons un peu, c'est quand même... Mais bon, c'est ce qui s'est passé, ce qui est passé hein. mais c'est pour dire, quand même, quelque part... Même si, hein, même si quand même, comme quelque part, c'est ça la religion, effectivement, que les catholiques ont donnée. Tu ne poses pas la question, tu bois l'hostie, moi je bois les vins, toi tu manges l'hostie, tu ne peux pas demander pourquoi, après, toi tu bois seulement les vins. Non, tu ne peux pas demander non, c'est vrai, lui, toi, tu es toujours. Oh, oh, oh, oh. Tu vois la grande coupe, hein? puis on le suit, tu es suis, et puis tu manges le gros, et puis l'autre qui vient, <rire> tu t'as la langue, effectivement. Et puis, mais je mange la chose sèche, et pas un peu. Non, non, tout est pour les prêtre, lui-même. Et ça, on ne pose pas la question. Et on continue. Ce sont des fables, mais on croit. Ah, nous avons, nous avons fait quoi Nous avons pris la Sainte scène. -Sain. Quelle Sainte scène -Sain où tu n'as rien bu et que le prêtre lui-même a bu C'est vrai, frère, et sœurs. Vous direz que le frère est... Non. C'est pour ça que Satan, notre adversaire, il est, il est, il est mauvais. Et vous, vous ne vous rendez pas compte, hein Mais il, il est vraiment malin et très fin. Il fait les choses pour que, quand toi tu vois, tu crois que c'est vraiment vrai, alors que ce n'est pas vrai. Pourquoi Parce qu'il est contre toi. Il ne veut pas que tu arrives à être dans sa présence à lui. Parce que tout ce qui n'est pas parfait non. ne pourra jamais entrer. Amen. rendez ma joie parfaite. Donc même la joie doit être parfaite. C'est de la Bible. Afin que leur joie soit une joie parfaite. Frère, parce que quand un homme est parfait, tout doit être parfait. La joie, elle est parfaite. L'amour est parfait. Tout ce qu'on a doit être parfait. Parce que là-haut, il n'y a pas d'imperfection. Pour que toi-tu sois parfait, il faut qu'il y ait le moyen par lequel tu dois être parfait. Satan, il sait cela. Voilà pourquoi il tue effectivement la voie par laquelle tu peux être parfait. Alors, nous continuons et puis nous allons prier parce que... Oh, je n'aime pas beaucoup les... Aïe, Seigneur Ah Oui, c'est ça nos problèmes, hein. Notre, le temps qui court. Alors, nous allons quand même vite lire et puis nous allons prier. Alors, il dit, mais, verset, verset 12, il dit, « En enfin fait que tous ceux qui, qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient donc condamnés. Pour nous, vous suivez Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur. » Vous voyez comment on fait la différence Elle est merveilleuse, hein Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur. Si le Seigneur vous a aimé, ce que quelque chose doit être dans votre cœur, pour le mettre en retour. Vous suivez ma sœur? Il dit, du Seigneur, il dit, il est très bien. Nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. On remercie Dieu, frère. Quand on peut avoir un frère, qui aime tellement le Seigneur, une sœur qui aime tellement le Seigneur. Vous savez, parfois je m'assieds et je dis, Seigneur Jésus, quand je vois ces frères, ces jeunes, malgré malgré la faiblesse, ces jeunes, mais quand même ils s'accrochent à toi, alors que le monde a la pression de les attirer. Mais il y a un combat, qui... parce que vous savez, la jeunesse n'est pas facile. Nous, nous sommes passés par là. C'est pour ça que nous devons aider, pas toujours critiquer. Nous avons toujours un regard, oui, ces jeunes, il ne faut pas critiquer effectivement. Mais ayons donc de la compassion que nous puissions arriver à pouvoir voir comment aider en fait. Parce que nous étions de nombre de tous ceux-là, effectivement, nous sommes passés par là aussi, Dieu nous a aussi délivrés. Le moyen par lequel Dieu a utilisé pour nous, c'est pour que nous puissions aider aussi, aussi les autres. Donc dans ces temps où nous sommes, il y a une pression, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, et vous voyez, euh, que ce soit les jeunes, que ce soit aussi les... vous voyez que dans, dans le travail, effectivement, la pression vient parce qu'on veut que vous vous habillez comme les gens du monde. À l'école aussi, la même chose. Quand l'enfant, nous habillons l'enfant avec de longues jupes, c'est qu'à c'est moque d'elle. Oh, toi, t'es comme une vieille. Mais et pourtant, elle n'a que 11-12 ans. Quand elle entend tout ça, elle va se sentir mal à l'aise va dire, oui, mais je suis la seule. Oh, moi, je suis bien dans mon training, mon pantalon. Regarde-moi, maman maman mange mes pantalon Mais toi, toujours avec des longs jupes, effectivement, comme une mémé. La petite ne va pas te dire, mais commence à va sentir frustrée. Mais toi, quand tu la vois comme ça, je chercher à voir les choses qu'on a ne Faut pas, toi, moi, mais toi, non, non. parle ma chérie, qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a un problème? Pas qu'on vous, vous avez vu l'enfant de frère Jonas? Maintenant, il nous ramène des minis jusqu'au genou. Parce qu'avant, c'était long. Après, je donne un exemple. Je ne vais pas dire qu'il est comme ça. Hein. Pardonnez-moi. Je donne un exemple. Je vais peut-être citer l'un de quelqu'un d'autre. ou euh, L'enfant de frère Bouteille. Bon. Comme ça, on sait qu'il n'y a personne qui s'appelle Bouteille ici. Parce que je vois oh, le pasteur comme ça. Je n'ai pas vu l'enfant de mon frère pour dire quand hein. ben, Non, c'est vrai. Ça passe chez vous. Le pasteur a 10 ans parce qu'il a vu. Et puis, moi, je n'ai pas vu. J'ai dit simplement un exemple. Parce qu'il y en a qui peuvent dire oui, il nous vise en cacher. Moi, je peut vis ça. Je ne sais pas, c'est vrai. L'exemple me venir maintenant. Parce que nous parlions, on ne sera pas toujours terminé. Il ne faut pas dire, oh, vous avez vu la fille, et maintenant, et ceci, comme ça. Non. Tu se as dit, Seigneur Jésus, il se passe quelque chose. Nos enfants, normalement, bon, ils écoutent la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a eu une influence quelque part. Quelqu'un l'a approché. Il ne va pas dire, viens ici, toi. Qu'est-ce qui se passe maintenant Tu es juste maintenant, papa, papa, fouet. Il ne va pas te dire. Prends-la, chérie, viens. Assieds-nous. « Et tu aimes quand même le Seigneur. »« Oui, tu chantes des cantines, tu vois les dons de Dieu. »« Notre Dieu est toujours merveilleux. »« Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tes jupes commencent à pouvoir se raccourcir ?»« Là, tu vas voir que tu vas comprendre. »« Ah oui, frère, c'est comme ça que Dieu est avec nous. »« On ne veut pas directement avec le fouet. »« Vous venez avec le fouet, vous le tuez la personne. »« Il ne va pas parler. »« Et surtout vous, les personnes qui sont ici, les anciennes, les sœurs, là, »« Je toujours vous les jeunes sœurs, hmm, regarde. » Je Regarde, regarde, tu viens ici quand même, tu, tu fais ça, mais tu la la personne. Approche-là, viens un peu. Comment vas-tu, chérie Ça va Vous une chose choses sur le pombalé. Et vous et puis, comment ça se fait parce que Moi, tu sais, des exemples simplement. Avec beaucoup de. La personne va s'ouvrir son cœur. Ah, je n'avais pas vu, j'ai trop serré ma jupe. Oui, chérie, parce que trop serré. Oh, pardon, je ne savais pas. Heureusement que tu m'as dit. Parce que moi, je trouvais ça que. Vous savez, c'est au Congo. Au Congo, on court ici, ça fait une chourine. Et puis là-bas, ça fait quoi Moi aussi j'ai acheté au Congo. Et puis j'ai mis, je ne savais pas, parce que j'ai mis comme tout le monde qui dit. J'ai mis aussi. Est-ce que vous commencez, je veux dire Je ne vais pas faire le dessin. Mais vous ne voulez pas l'attaquer parce que je ne savais pas que. Oh, mais, et pourquoi là-bas les églises, je vais les églises sont les émetoires. C'est pour te faire comprendre quand même un peu, ouvrir un tout petit peu, ajoute encore une bande. Ça fait que le corps respire. Vous lui parlez comme ça. Vous avez votre frère et la sœur que vous avez gagné. Mais c'est les autres qui commencent à dire. David. ta vie. Oh, oh, oh, nous sommes les seuls en Christ. Regarde comment ils sont. C'est ta sœur à toi. Prends le temps de lui parler avec amour. Un Pourquoi une méchanceté Nous aussi, nous étions comme ça. Je ne suis pas venu au monde, je suis venu saint, saint, saint. Non, j'ai été aussi mauvais. vu tout ce que Dieu, que Dieu me pardonne, mais c'est la grâce de Dieu. Donc, je dois avoir la compassion de savoir. Comment reprendre quelqu'un de la, de la manière avec la compassion. Bon, vous aussi, quand on vous reprend aussi, sachez qu'avec amour, bah, oh, cette soeur-là, toujours après moi, hein, que je mette un peu comme ça, mais on t'a dit quand même que ça sert trop, demain tu vie encore plus serrant. C'est quand même provoquer la soeur. Enfin bon, quelqu'un donne le conseil, oh, mais tu vas dire, ouais, mais, elle est toujours comme ça, moi Mais non, mais t'aimes, parce qu'il vient te dire, de donner des conseils qu'il faut pour que tu puisses comprendre qu'il ne va pas dans ce sens-là, parce que Satan, devant, il t'attend. Bon, vous comprenez, hein? Nous, nous, nous, rions, nous prions vite. Et et vous avez compris. Ah, je suis pas.. Pour nous, frères bien-aimés. Pour nous, frères bien-aimés, Vous avez la Bible avec vous, non Du Seigneur. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu a fait quoi Il vous a choisi comme ça dès le commencement. Pourquoi Pour le salut. Vous aimez bien pour le salut, par la sanctification de l'esprit, et par la foi en quoi Voilà Voilà mon frère Parce que si Dieu aille avoir pointé la main sur toi, sûr et certain que quand le fouet de Dieu vient, la vérité vient, tu l'acceptes Et puis on voit que tu as accepté parce que tu t'es mis à la chose que tu ne pensais pas, mais quand Dieu a en parlé un frère ou une sœur, tu t'es mis en ordre, effectivement, cela. Parce que tu as la foi dans la vérité, effectivement, et que tu ne combats pas la vérité, mais tu travailles pour la vérité. Nous continuons, il dit, verset 14, il dit, « C'est à quoi il vous a appelé, par quoi Par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. » Voilà pourquoi, frère, l'évangile est très important pour chaque frère, pour chaque sœur. Ne rejetez pas la parole de Dieu quand elle vient te montrer que voici la chose, que voici comment il faut adorer. Nous avons toujours été comme ça. Non, c'est la religion. Mais ce que Dieu veut, c'est que des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité, et qui se tiennent effectivement dans la parole de Dieu, et qui sont aussi remplis effectivement de l'amour, de la vérité. Parce que sans cette amour et la vérité, nous l'avons vu avec vous, Dieu enverra une puissance de carrément. Et c'est ce qu'on voit effectivement dans ce monde. Il dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Je ne sais pas si vous comprenez, mais aujourd'hui, effectivement, nous réalisons que les gens ne veulent pas s'éteindre dans la parole de Dieu. Ils ont simplement des justifications pour ceci et pour cela. « Mais toi, tu n'as pas été appelé pour la perdition. » Mais tu as été appelé pour la vie éternelle. Alors pour que tu puisses posséder le Seigneur de gloire. C'est pour ça que l'évangile t'est prêché à toi. Pour que tu te réveilles. Tu ne vas pas tout en aller adorer le 25 décembre. S'il n'y a pas de réveillon, tu deviens malade. Non, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec les réveillon Et puis d'abord, on se pose la question, à quoi vient faire la dinde pendant le réveillon le 5 décembre les frères et sœurs, je ne sais pas moi, tout le monde là, ah, les prix et puis le bûche de Noël. Qu'est-ce que c'est que le bûche de Noël Qu'est-ce que c'est à voir avec, avec, avec la naissance de, Vous comprenez Tout ça, ce sont des mythes et des religions. Alors, faites comprendre cela là à nos enfants, que quand ils vont à l'école, Saint-Nicolas n'existe pas. Noël n'existe pas. Et puis, il n'est pas né le 25 décembre. Lève-nous, nous allons prier.